Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne des astres 10, c'est Zéna Et voici les prévisions du scorpion pour la semaine du 15 au 21 juin 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Lundi pour le Québec. Et lundi et mardi AM M pour l'Europe, la lune sera dans le bélier, votre sixième maison. Les énergies de cette, de cette journée vous donnent une sensation générale de bien-être et vous vous sentirez à l'aise. Vos tâches s'accumulent et vous serez sous l'influence qu'elles ne finiront jamais. Organisez-vous bien et demandez l'aide si possible et prenez soin de votre santé et de votre bien-être. Et ne vous, épuisez, ne vous épuisez pas trop. Mardi, mercredi et jeudi pour le Québec, et mardi, PM, mercredi et jeudi pour l'Europe, la lune sera dans le taureau, votre septième maison. Les énergies de cette période augmenteront votre sensibilité avec les autres, mais aussi aux autres. Dans le sens que vous serez attentive aux émotions des autres, mais aussi vous en serez affecté facilement. Les émotions des autres seront contagieuses pour vous. C'est pour cela qu'il serait recommandé d'accompagner les personnes qui portent des énergies positives et qui sont agréables et éviter ceux qui pourraient provoquer des sentiments négatifs en vous. Votre intuition vous guidera dans le bon sens. Vendredi et samedi, la Lune sera dans les Gémeaux, votre huitième maison. Durant cette période, vous aurez des sentiments contradictoires. Des fois, vous sentirez la frustration et l'impulsivité dans vos réactions et des fois, vous vous questionnez et vous mettez en cause vos réactions et peut-être vous les regrettez. Évaluez bien les situations et essayez de ne pas vous influencer par comment les autres voient ces situations. Ayez votre propre vision et évaluation et agissez en conséquence. Dimanche et lundi, la lune sera dans le cancer, votre neuvième maison. Et les plus chanceux seront les cancers, les poissons et vos chers scorpions. Enfin, la pression s'allège et vous lancerez un soupir de soulagement. Un, dim un dimanche et un lundi, plein d'enthousiasme et d'optimisme. Vous vous sentirez heureux pour aucune raison apparente, quelque impulsivité pourrait de temps en temps s'imposer, mais rien de grave, car votre charme sera assez puissant pour vous sauver dans les situations délicates. Vous n'hésiterez pas à utiliser votre charisme dans vos négociations et vos discussions.